C'est tellement cute, les historiens de une photo. Oh, tu vas quoi Bonne retraite. Ouais. Je vais vous le mettre, pis bonne Merci. retraite. Aujourd'hui, c'est la fête de Paul. On s'en vient au wouhou. Une espèce de cendre. C'est des jeux. Wow. On le remplit. Oh, oh spécial, ils ont plusieurs petits guns de même, ces bars là. C'est comme ça ici là. Celle-là là. Là, on va le faire tomber. Est-ce si que vous êtes prêts? Venez tous ici. Hey! Michel! Ah! Hey! Hey! Maman! Viens voir, on a quelque chose à te montrer! Assemblée! assemblée. Venez, venez, viens ici. Viens, on va danser la gigue. voyez moi, moi, on va danser. Je l'ai dit, viens ici. Quoi? On va danser. Oh la On est mort. On est mercredi aujourd'hui. Et euh... Il n'y a pas un chat ici, ça veut dire qu'il n'y a personne. Zéro, niètre, il n'y a personne d'autre que nous. Et euh, on s'amuse dans le Puis Il y a une machine assez cool. C'est une espèce de maze de laser. Je pensais qu'il fallait payer, il ne fallait pas payer. On rentre dedans Puis là il y a des lasers. Il ne faut pas couper le laser. Sinon on meurt. Là, il, il était facile là. On sort par l'autre bout. Il faut passer jusqu'à l'autre bout. Wow, c'est hein? wow. -ce wow, hot ça. On Ouais. Aïe aïe! Ben là, quand on est rendu à bout, j'imagine qu'on a gagné pour revenir. Je sais pas moi. Ah! En tout cas, faut pas couper le laser sinon, on est mort, ça c'est sûr. Oh oh! Oui, mais c'est ça, mais il doit y avoir y quelque chose qu'on doit toucher Ouais, il y a sûrement quelque chose à faire, hey, C'est vraiment mystérieux. Il oh, y a un petit peu de brume, c'est pour ça qu'on les voit les lasers. J'ai que ça, c'est un superbe effet-là. Là. Là, okay. Oh! Je l'ai interrompu. Oh oh! Eh bientôt on sort d'ici. C'est cool! C'est assez cool! Seulement je sais pas quoi ce qu'il faut faire. Il veut glisser. On est dans la zone 0 à 4 ans. Puis vu qu'il n'y a pas un chat. Oh, ça. Wow! Ça marche ça! On est le plus haut oh qu'on peut vu. aller. Oh Qu'est-ce <rire> plus. a J'ai Montre-moi Ok, on a monté pas mal Des bouchons les oreilles, ça doit être la folie ici, quand ça doit être paquet de monde, qui est à prise, ça va pas être là. On retourne dans la Bourget Mobile. On retourne chez nous après la, la fête. C'est fini pour nous le boubou. On s'en retourne à la maison avec la On s'en va chercher... Un gâteau! Un gâteau. Quand j'étais petit, il y avait un gâteau que j'aimais bien gros, c'était le Deep and Delicious de Mickey. Si on peut prendre ça, ça va aimé trop. Délicieux! Ah oui! On l'a. là. Comme dans le temps. Au chocolat. Marbré, tu penses? C'est quand on est pas capable de se décider. On y va, go! Si C'est pas difficile à trouver. Prends c'était combien ça? 5,50. Tu connais 50 50$ pour le gâteau! 550, j'ai dit. C'est quand même pas trop pire. Aujourd'hui, on fête la fête d'amis de Paul. On a invité une petite couple d'amis, trois familles, parents et marraines. Puis ces deux familles, c'est mes meilleurs amis. Alors, il va à quel âge le petit? 4 ans. Ok, là, on s'en va au party expert, tout le monde y va. Êtes-vous content? Oui! On va être pour la fête de Paul. On va aller chercher une pignata. C'est décoré pour l'Halloween. C'est vrai qu'on n'a pas d'affaires de la même chez c'est Ça c'est plus beau que ça. Ça va bien vous? Oui merci beaucoup. On cherche une pignata. Une piñata pignata ce que c'est? Le Au moins, Party Expert, ils ont de la sélection. Ici, <rire> Michel, Party Expert. Une pile d'assiettes jetables, tiens donc. Justement, je me trouve à être dans le coin des assiettes. Anna avec des points bleus. Vraiment, vraiment cute, Lyon. Il est tellement cute, là, si tu envoies une photo. Oh, Chewbacca! <rire> tu as fait la voix Chewbacca, <rire> il est là. Où ça? Là! Là! Là! Oh! On prend ça? Oui. On l'accroche par là, puis béding beding! Est-ce que. Bonjour, bonjour! Ça va Janou? Oui. On a tout ce qu'il faut? Ouais, ok. Merci! Là, on s'en va chercher un gâteau. On a besoin de gâteau et des bonbons pour mettre dans Pignata. Ça là, c'est vraiment cool. C'est comme des roches. Un chocolat. Non, mais ça a des roches. Tu peux les mélanger ça. avec des roches puis ça a des roches. Oh Est-ce qu'il vous oh. une L'idée de ce qu'ils gâteau? Oui. Merci. On oh, là. Oui. On va ouais. aller voir les autres. Laisse le sport, le gâteau, pas en tout ça c'est pas un gâteau pantoute. Go Laurent. Oh. On pourrait faire ah. le gros gâteau Oreo ici? Quelque chose ça serait génial ça Bonne fight, Paul Et voilà. Merci, ah, merci. Ah, merci. Ah, Heureusement il y a de la place, ça va pas trop boucher la vue Ok, let's go C'est a Ah bon oh, bon. wow On les met doucement la fin On les met depuis l'espace les là Non, c'est le fun de, de le remplir que de le vider. Non, non regarde. Bonne retraite. Il était plus important de le mettre pis... Bonne retraite. C'est tellement <rire> pas rapport. C'est une blague Oh Mimi, je pensais que t'allais pouffer de rire. J'en étais fière de cette blague. Non. On des chocolat. Papa! Le savoir! Traditionnellement, comment on place les chaises dehors? Vous avez de pris ça? ça? À la vente de garage? Oui! oui Et l autre l autre de la de, me de hey, yeah, yeah. c'est bien de la fête! Tout est placé! Les balances sont prêts, la pignette est prête. On est prêts, les gens vont arriver bientôt. Yahoo! Ok, je me sens. Tu sens quoi? Ça se hein? Allez, hey, maman! Oui. maman cool, arrive. Hey! Il coup est Hey! Y'a quelqu'un en avant, on sait pas c'est qui? Est-ce qu'on les connaît, Laurent? Non. On les connaît pas. Papa, pas, pas... Ok, ça commence à arriver là. Doucement, doucement, doucement, la pluie. Ah Yo! Ça va? Aller, ça va est, ouais, ouais. Bienvenue, hey! C'est le livre préféré de Paul. Il demande plusieurs fois par jour. Alors, je pensais qu'il serait content de le partager avec ses amis? Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle. Sur ma page, Paul. La vie est belle. Nous n'avons peur de rien. Traversons la forêt. Retraversons la prairie. Flou, flou, flou, flou, flou, flou. Nous n'irons plus jamais à la chasse à l'ours. C'était une fois, trois petits cochons. Le premier petit cochon avait construit sa maison en paille Ça c'est pas le loup à petit cachant, petit cachant, je vais souffrir sur sa maison, le se faire. Le loup se cache Le sa maison ça je Oh le loup arrive à cachant, petit cachant, souffrir sur sa maison, c'est le Mais non La maison Paul On a deux jours de fête à Paul et à moi, C'est fini Fac, on se revoit bientôt